On va Société J'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir interviewer M. Joe Duplantier de Gojira qui jouera ce soir sur la Main Stage pour clôturer cette superbe soirée du vendredi dédié au métal français. On est très content de te recevoir et de pouvoir avoir une petite interview parce qu'on sait que vous êtes très très chargé j'imagine aujourd'hui. C'était il y a trois ans je crois votre dernier concert ici Ouais c'était il y a trois ans en 2016 à la sortie de Magma. Et euh, c'était euh, ouais, un super moment, super souvenir aussi au Hellfest. Super Et euh, qu'est-ce que tu as trouvé de changé Tu as eu le temps de faire le tour un petit peu du site cette année J'ai pas eu trop le temps, mais déjà les loges c'est incroyable. On n'a jamais été aussi bien traité. Euh... À quoi ça te fait penser le fait que le, le Hellfest dédie une main stage uniquement pour les groupes de métal français C'est un peu une façon de, de montrer la force de la scène française et euh, de voir que si tu mets tous les groupes de tous les groupes français ensemble, on n'a pas, pas à lire devant euh, le reste des groupes internationaux et euh, c'est une célébration, une célébration du Hellfest et de la scène française et, euh, et puis pour nous de, de, de notre carrière d'être en tête d'affiche de cette scène, c'est euh, un gros privilège. On a, on a ouvert pour euh, Lofofora, on a ouvert pour Massisteria ouais. nos débuts. Euh, et on a grandi avec, euh, avec Dagoba, avec Ultra Vomite, donc c'est... Euh, et là vous vous retrouvez clones. tous ensemble sur cette énorme main stage. Voilà, ouais, c'est ça. Avec donc... un écran encore plus énorme. Voilà, <rire> les écrans ça s'arrête pas de grossir, <rire> des déflamme encore plus grosses. On ne sait pas où on va s'arrêter quoi, au final. Et au niveau de l'actu de Gojira, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu tout ce qui va se passer sur les, les, les mois ou les années à venir euh, Oui, on prépare un, un nouvel album, donc on travaille dur sur, un, sur des nouveaux morceaux là, en ce moment. On ne sait pas encore euh, quand ça sera prêt. On n'a pas de titre d'album, <rire> j'ai aucune Secret. info juteuse à te donner. Et on, on est vraiment à fond, on est super content des, euh, des nouveaux morceaux qui sortent. On se concentre beaucoup pour trouver notre son, pour trouver euh, le truc qui nous fait vibrer. Et vu que ça okay. change constamment, vu qu'on est des, euh, des gens, on évolue, on a des, des, nouvel des nouvelles attentes ou des nouvelles envies. Et du coup notre musique évolue, on essaie de la faire évoluer avec nous et être 100% euh, OK avec ce qu'on va enregistrer. Et, euh... et en parlant de son, c'est bien que tu évoques euh, cet aspect technique. Gojira, tout le monde reconnaît un son vraiment particulier dans Gojira. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du process euh, que tu utilises au Silvercore Studio, euh, savoir un petit peu euh, ce que tu utilises comme matériel, euh, tu utilises des cordes Ernie Ball, on le sait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, par exemple, tes, tes accordages, la fréquence dont tu changes les, les, les cordes, est-ce que c'est chaque concert, chaque répète Il y a tellement à dire, parce que moi c'est ma passion, le studio, je, je suis en studio, si je ne suis pas en tournée, je suis en studio. Je, je suis toujours en train d'essayer de chercher le son de gratte ultime, et euh, on, a, on, on, est un, on est un groupe de rock, c'est-à-dire il y a deux guitares, une basse une batterie. On n'a pas de synthé, on n'a pas de trucs programmé, on n'a pas de sample dans tous les sens. C'est vraiment, on va avoir un vrai son. Et sur scène, pareil, on utilise des amplis à lampe. Moi, j'ai commencé euh, avec Ernie Ball, les premiers, les premières répètes qu'on faisait. J'ai essayé plein de, de cordes et c'était ça. Il y a un truc qui s'explique pas. Il y a une espèce de brillance qui est euh, euh, une fidélité au niveau de, parce qu'une corde, c'est tout vient de la corde en fait. C'est la corde qui vibre, qui passe dans les, les micros de la guitare. Donc le, le, le, le, le premier truc à bien choisir c'est les cordes Et, euh, et voilà c'est on a le son ultime avec ça en studio Et tu peux nous donner un peu le tirant que tu utilises Alors je suis parti sur une base euh, 52-10 euh, okay. Donc c'est euh, 52-42-30-17-13-10 euh, Un accordage euh, standard mais en, en Ré Ok. Euh, mais euh, le truc, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'en mettant une corde un peu plus grosse, on pouvait avoir des, euh, des harmoniques artificielles un peu plus euh, prononcées, avec plus de sustain, et comme on rentre très fort dans les cordes, on a donc changé la première corde, on est en 56. D'accord. Et parfois, on utilise des sois, du 60 aussi, euh, mais on garde tout le reste du set euh, tel quel, donc de 42 à 10 de la corde la. Donc un 7 hybride en quelque sorte. Voilà. On a, sur on du a slinky un ou sur du... Euh... Du slinky, ouais. Du slinky, ok. Ouais. Donc les cordes de base. Voilà, les cordes de base, et, euh, okay. et 60 ça tient bien l'accordage euh, de, de, de open en dos. Comme je m'intéresse beaucoup au son, j'ai commencé à, à rentrer, rentrer un peu moins dans les cordes. Euh, donc je bourrine moins, quoi, en gros, parce que je me suis aperçu que ça sonnait plus gros. Okay. et euh, moins brouillon donc en fait en rentrant un peu moins dans les cordes en changeant les cordes tous les deux concerts ça va très bien bah écoute, Merci pour euh, toutes ces précisions pour toutes ces informations merci. on sait que tu vas être très pris sur les prochaines heures ouais. tu joues ce merci soir bien. pour clôturer on te souhaite un excellent concert un merci super beaucoup. temps sur le Hellfest et enflamme nous la main stage ce soir Pas de problème. Merci, merci. merci.